Écoutez-moi les petites mots j'espère que vous avez bien cette vidéo On va parler évidemment du deck banni, enfin il sera banni d'ici quelques jours. Normalement c'est tout simplement le meilleur deck du jeu, mais le meilleur deck du jeu depuis le début, c'est le deck Thanos. C'est le vrai meilleur deck du jeu, c'est le deck rouleau compresseur, c'est le deck qui écrase tout. Alors il y a plusieurs versions de Thanos, vous avez on va dire le Thanos qui est théoriquement censé contrer le Thanos classique. Mais finalement, alors on va pas jouer ça dans la vidéo, on va jouer le Thanos Classique. Cette version là, je l'ai beaucoup jouée, mais euh, elle a euh, tout pour battre le Thanos Classique sur le papier, avec ce Killmonger, avec ce wave, pour finalement bloquer un peu l'adversaire. Après ça reste assez euh, standard Mais dans les faits c'est plus compliqué euh, C'est plus compliqué que ça pour le coup euh, Donc voilà j'en parle un petit peu Dans la vidéo de demain je pense Ou après demain la vidéo euh, On va dire euh, 1v1 la vidéo du dimanche La vidéo du duel euh, justement je ne joue pas ce deck là mais bref je vais pas spoiler mais euh, vous allez voir c'est assez intéressant et euh, donc voilà euh, on va parler du Thanos classique alors ça c'est vraiment la liste la plus optimisée même si tu essayes de contrer ce deck tu n'y arrives pas il y a pas véritable il y a aucun véritable counter à ce deck c'est euh, les 12 mais enfin pas les 12 meilleures cartes du jeu pour le coup mais c'est vraiment la liste des euh, de la liste euh, bah, la liste parfaite voilà c'est les 12 meilleurs decks pour ce deck là voilà, je pense que c'est mieux, mieux dit comme cela. Donc on a évidemment le Log c'est la carte clé. Alors la carte clé déjà c'est Thanos. Thanos ça fait quoi Ça fait au début de la partie, ajoute les 6 pierres d'infinité dans le deck. Les 6 pierres d'infinité elles ont des effets évidemment, euh, la plupart font piocher. Et euh, les trucs c'est que c'est des cartes qui coûtent un mana, mais qui coûtent 0 grâce au Jet. Donc euh, euh, avec Logjo, forcément on va pouvoir les jouer et euh, échanger entre guillemets des pierres qui, de surcroît, font piocher et ont des effets contre, finalement, des grosses créatures du deck comme des Magnetos, des she des Chavez, etc. Il y a la Chavez pour augmenter euh, nos chances d'avoir le Lockjaw sur le T3 ou sur le T4. Il y a le Sunspot parce que c'est quand même un deck qui a pas mal de mana flottant et, accessoirement, ça combotte bien avec she -Hulk. On a du Blue Marvel parce qu'on joue plein de pierres et on a envie de leur donner un petit peu plus de peps. Le Dino pour le T5, le Lich pour le T5 parce que, vous allez voir, on a très souvent 5, 6, 7 cartes en main donc le Dino est énorme et le Lich évidemment, Très très cool également, qu'on peut ramener sous Lockjaw Et dans les pierres de Thanos, il y en a une qui donne un mana au tour d'après. Donc on peut la jouer T3 et T4, on peut jouer Lish, ça c'est hyper intéressant. Sinon, il y a des monstres. Alors après, voilà, il y a des petites versions différentes. on peut, euh, si, on peut on, si on veut, pardon, on peut mettre des Kang, on peut mettre des Doctor Doom. Euh, en gros, voilà, c'est les, les changements qu'on va, qu va parfois réaliser sur ce deck. Mais vraiment, c'est la liste, je trouve, la, la plus forte. Voilà. C'est vraiment le meilleur deck, mais vraiment le meilleur deck absolu. C'est ça que j'essaye de, de, de vous dire maladroitement. C'est vraiment, il y a un, un gouffre énorme pour moi entre ce Thanos-là, enfin cette liste, ce deck, et tous les autres decks du jeu. Même si le Shuri Zero est très fort, il est quand même plus proche des, euh, des poursuivants du, du... Vous voyez ce que je veux dire En fait, le, le, le Shuri, il est plus proche de, de ce qu'il y a en dessous que du Thanos. Vous voyez Que ce qu'il y a au-dessus, en gros parce que Shuri est le deuxième meilleur deck du jeu. Euh, on part in-game. Comme ça, vous voyez, hein, le, le gameplay est quand même plus euh, et mieux pour comprendre que l'explication, le, euh, la théorie. Ah euh, oui, les nerf Alors, comment nerfer ce deck Alors, je pense qu'il ne faut pas toucher au Thanos. Parce que Thanos, déjà, c'est un pool 5. Il y en a, ils, ils sont fait chier à crafter Thanos. Donc, euh, je pense qu'il faut peut-être toucher au Lockjaw, toucher au Quinjet. En fait, déjà, si Quinjet, elle dit « tu peux pas faire que les cartes coûtent zéro », Déjà, ça change le deck. Euh, ok. Alors, en général, on va plutôt snapper quand on a Lockjaw. Euh, contre un autre Thanos, on va snapper quand on a Lockjaw. Enfin, euh, vraiment, c'est Lockjaw surtout. Mais, euh, Quand contre la majorité des autres decks, c'est-à-dire en ladder, je snap également quand j'ai la Mindstone. La Mindstone, elle fait piocher deux pierres. Donc, la Mindstone, je snap. Et euh, Queen Jet plus deux pierres, je snap. Voilà. Il y a des combinaisons comme ça. Donc là, on va les utiliser pour recycler. Reality Stone transforme cet emplacement en un autre et pioche une carte. Donc on a un deck qui est stable, on a un deck qui finalement peut juste se faire emmerder par les lieux. Donc voilà, quand on a un lieu comme ça, sur lequel on pourrait de surcroît, euh, on pourrait en profiter de ce, de ce lieu chute du guerrier, parce que euh, si on met une grosse créa, ça va marcher. Mais on n'a pas envie de prendre ce risque, donc on va tout simplement le euh, péter, lui péter la gueule. Euh, donc voilà, la Mind Stone, elle fait piocher de pierres. Euh, ah, mais vous ne pouvez pas voir euh, sur le tracker. En gros, on a la pierre jaune qui fait piocher 2. On a euh, la pierre orange qui fait piocher et qui, en effet continu, fait moins 1 sur les cartes adverses. De toute façon, on les verra toutes. Euh, on va juste passer ici. La pierre euh, rouge qui fait piocher et qui casse un terrain. La pierre verte qui fait un mana pour un mana. Et la pierre euh, violette qui donne euh, plus 10 de puissance au Thanos si toutes les pierres ont été jouées. Pas forcément en jeu, mais joué. Et qui euh, donc coûte 1 et qui est 3 de puissance. Mais qui ne fait pas piocher. Euh, on va she ici. Et Queen Jet ici. Donc là, on ne snap pas parce qu'on a une sortie qui est très très très extrêmement moyenne. Mais lui, il ne fait pas des trucs dingo. Donc euh, pour le moment, ça nous va. Ça nous va, ça nous va. Le Iceman sur le Blue Marvel. Bon, de toute façon, on allait souvent Lish. Dans ce matchup, parce que s'il joue euh, Carnage, Bucky, euh, il doit peut-être jouer un truc à base de Wave She-Hulk, Wave Moon Girl, donc la leash, le Lich, par pardon, c'est vraiment euh, la carte qui va, qui va bloquer ça. La Squirrel et le Killmonger, j'imagine. Non, le Deathlock, ok. Bon, c'est pas si mal, hein, parce que vous voyez, il a vraiment ce truc de la, la Wave, elle coûte quand même cher ici, enfin elle coûte... Euh, elle est jouable. Hein. Euh, et là on est quand même devant sur deux lignes Donc on ne va pas abandonner Mais on n'est pas non plus les rois du monde Peut-être qu'il faut essayer de gagner à droite En vrai A droite si je fais ça Autant faire Thanos Comme ça ça ramène pas le Deathlock Si je ramène le Deathlock il a 18 Donc non je pense que je vais juste Thanos à droite Il essaye de gagner à gauche. Aéro. Aéro est cassé grâce à Lich. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on peut jouer assez, assez tranquillement entre guillemets. Parce qu'on a, on a fait le travail avec le Lich. Alors certes on n'a pas mis de points. Mais vu qu'on n'était finalement pas si mal. Et que sa sortie était un petit peu moisi. Bah finalement on s'en sort très très bien. Alors dans l'absolu c'est un deck qui est tellement fort. Qu'on pourrait snapter hein, 100% du temps quelle que soit notre main. Mais on va dire que les decks en face sont forts. Que les joueurs sont forts. Mais vraiment, c'est le genre de deck et c'est pour ça que ça va être aussi nerfé. Et on pourrait Snap T1. Mais on, je vais essayer de vous donner, on va dire, une théorie tryhard. Euh, et donc, voilà. Typiquement, ça, c'est un Snap T1. Donc, je répète le Snap T1, peut-être. Euh, on va le mettre sur un lieu où on n'a pas d'accès. Parce que si on pioche le lock Joe, Alors, on va Snap. Si on pioche le lock joe, euh, bah, on a envie de faire joe, euh, lock joe sur Hell's, Hell's Kitchen. Euh, et là, on pourrait avoir un lieu justement où on n'y a pas accès, donc on met tout de suite notre queen jet dessus. Euh, donc, pierre jaune, seule, snap. Queen jet, double pierre, snap. Lock Joe, plus une pierre quand même, snap. Et après, il y a des sorties style sunspot, pierre, je snap. Ou des combinaisons du style queen jet... Mindstone Leash, je snap aussi. Vous voyez, des trucs comme ça, quand on peut Leash sur T3, finalement. Euh, T4. Donc là, on, juste, on va juste faire la Reality. Est-ce qu'on a vraiment envie de péter ça Non. Est-ce qu'on a envie de péter Sokovi Non. On va, on va péter ici. On va recycler, hein. c'est important d'essayer d'avancer de, dans le deck. La timestone, je la fais pas parce que... Ok. Donc là, on va faire euh, la timestone Stone là. Power Stone là. De toute façon, on n'est pas en mode Lock Joe, donc on va en mettre un petit peu partout, ce qui me permet d'avoir quelques petits points par-ci par-là. Le Lock Joe qui est là, mais malheureusement, je pense que ce sera le play de la liche ici. Donc on va faire le play de la liche, on va sûrement faire le dino à droite. Donc on lui a pourri sa main. Donc là, ça va être le gros Dino. On pourrait passer même, vu qu'on a she Mais on n'a pas euh, le, le Sunspot. Donc passer me paraît un peu moins bien quand même. Mais là, typiquement, si on avait Sunspot, on aurait pu passer et finir par dino she -Hulk. Là, juste on va juste mettre l'énorme Dino. Armor. Et Wave. Ok. Ah non, la wave, c'est on l'a euh, leech. Donc on est devant sur deux lignes. Euh, on a un Magneto qui peut être intéressant sur ce Monsieur Fantastique. Donc je, je ferais bien un, un, un truc du style... Ouais, mais ça enlève la wave aussi. Je pense que j'aurais sûrement quand même fait Magneto à gauche. Donc voilà, ce deck-là, il sera nerfé, c'est sûr. Après, euh, je pense que moi... Alors, c'est vraiment pas un... Un, une parole d'optimiste. Hein. Certes, je suis optimiste, mais vraiment, en... objectivement, enfin, pas objectivement, c'est pas le mot. Donc là, on snap, même si on a une pierre qui fait pas piocher, mais je pense c'est quand même un snap. Je pense sincèrement que le Thanos ne sera pas touché, mais que les cartes autour euh, seront touchées. Peut-être Lockjaw passera à 4, peut-être que Queen Jet ne baissera plus, ou peut-être que certaines pierres ne feront plus piocher. Pas toutes, évidemment, sinon le deck est nul. Parce que euh, tu pollues quand même ton deck, hein, t'as quand même 6 cartes qui arrivent dans le deck. Hein. Euh, L'Electra, wow, Electra direct comme ça, ça se fait pas. Enfin, on va le jouer, ici. Ce que j'aime dans cette liste, justement, contra euh, par rapport à la liste, on va dire, euh, Death, Killmonger, Wave, c'est qu'en fait, on a pas mal de T5. On a le Blue Marvel, le Dino et la Lich. Donc forcément, avec Timestone, ok, bon là, bah, c'est cool. Donc avec Timestone, on peut vraiment curver T3, into T4, un T5 et re-un T5 derrière. Quand on n'a pas Lockjaw, et c'est quand même pas mal de parties, on va pas avoir Lockjaw. On va pas toujours avoir Lockjaw, et parfois on va l'avoir trop tard, comme la game précédente. Ah, j'ai pas parlé de la pierre bleue. La pierre bleue, elle permet. Ah, j'ai pas parlé de la pierre bleue. Ah, ok. faire ça. La pierre bleue, elle permet de décaler. Alors, elle fait piocher. Elle permet de décaler une carte. De la ligne sur une autre De la ligne où on l'a joué Donc si je joue la pierre bleue sur base des Avengers Je mets la pierre bleue dessus Autour d'après je peux déplacer une de ces cartes sur une autre ligne Donc en, en général on déplace le Log sur une autre ligne Donc là on est obligé de jouer ici Donc on va jouer la petite et la petite Ça et ça D'abord Sunspot, parce qu'on pourrait récupérer un autre Sunspot. Vous voyez, on le remet dans le deck. Et ensuite la Mindstone qui fait piocher de pierres. La bleue donc. La Reality qui pète le terrain. Il fait son effet. Hein. Terre l'Iron Man. On a quand même pas mal de points, mais l'Iron Man en fait aussi. faut faire attention quand même. Après, on a ce Blue Marvel qui peut être strong. On a ce Blue Marvel qui peut être sympa. Est-ce qu'il peut dépasser Là, il est à 8. Donc il passe à 13 pour me dépasser. On est d'accord. Hein il a 8. Pour passer à 13, il faudrait qu'il ait 5 créa. Peut pas, il a 2 cartes en main. Donc, au mid, on a gagné. Donc Je pense qu'on n'a pas besoin du Blue Marvel. Je pense qu'on va faire un truc du style. Un énorme Thanos ici. Et c'est tout. On est dans tous les cas devant à, à droite. on a pollué son deck peut-être ça draw on va voir ce qu'il va nous faire Avez, ok ouais magnifique vous voyez ce lockjaw il, il, il, juste il est trop fort quoi. parce qu'en fait il, il, à lui seul il prend la ligne et quand vous arrivez à faire vraiment les combos pété avec la, la, la pierre bleue qui décale derrière c'est juste la fin du monde quoi. c'est vraiment genre je fais Joe, pierre pierre pierre je décale Luck Joe, Pierre, Pierre. Bon, ça, ça, ça arrive euh, très rarement, mais enfin, ça arrive, c'est incroyable. En fait, le, le, entre guillemets, le, le counter potentiel de ce deck, c'est des decks qui vont te loquer. Parce que la majorité des joueurs jouent cette version-là et pas la version Killmonger. Alors là, on va recycler. Je vais pas sunspot. Je vais plutôt recycler. Euh, plutôt recycler à droite. Je non, recycler à... Ouais. Donc là, il y aura peut-être pas mal de créables qui ne peut pas jouer les 4, 5, 6. Donc on va... Je peux, je peux snapper, hein, franchement. Les hein. Sunspot, euh, double pierre. la bogama. Euh, non. On va faire ça, ça. On va échanger un Sunspot contre un, un Hulk. Hein. Et derrière, on fera la Timestone sur T3 qui nous permet d'enchaîner. Il y a Aero aussi, j'en ai pas parlé en T5. Donc il y a vraiment une curve comme ça qui est sympa, je trouve. Donc voilà, le Leash. Donc on a bien fait de garder, vous voyez Jouer quand même correctement, la petite timestone au mid, on aura les Hulk euh, Parfois on peut faire pierre bleue, on a les Hulk et ensuite on décale un, un hulk. Leash évidemment. Donc j'ai pas, pas fini de discuter. Euh, en gros, enfin euh, mon propos je l'ai pas fini pardon, sur le, les counters. En fait à partir du moment où il y a un plan de jeu, si l'adversaire il a un plan de jeu de bloquer votre board, ça peut être un peu chiant mais encore une fois c'est de la théorie, c'est à dire que parfois t'as pas forcément le bloc et parfois si le gars juste il fait il, a, il peut avoir Blue Marvel évidemment il peut juste faire un Lock -jo avec une grosse créa et t'as beau le bloquer, il y a quand même cette créa que tu regardes comme ça en mode mais ouais je t'ai bloqué mais t'as quand même un truc à 10 je peux pas passer quoi, vous voyez donc euh, même les decks entre guillemets qui vont vous bloquer parce que c'est ça l'idée, hein. le pire du deck c'est quand on n'a pas la place finalement un des pires lieux, c'est les écureuils. Bon, bon, il est devant. Il est devant. Est il est devant. Est-ce qu'il y a un play Ça et ça Jamais de la vie hein. Je crois qu'il n'y a jamais un play là Je crois qu'on va partir hein. On n'est pas méga là Méga derrière Mais on est quand même derrière hein. On est quand même derrière hein. On fait un magnéto juste ici Le problème c'est que dans tous les cas Ça ramènerait Monsieur Fantastique Et il gagne sur Monsieur Fantastique et Un aéro mid plus Mindstone, Mais ça fait rien il a 5 cartes en main. Je ne peux pas prendre le Big House. C'est quand même du retard ici. Hein. Après, ça et ça, ça, ça pioche 2. J'ai 8. Et je reste à 13. Ça fait 20, 21. Mais il va faire 6, facile. Hein. Je pense qu'il fait les 6 hein, au mid. Avec une Chavez, il a Chang-Chi, Angela. Je crois que je vais abandonner là. J'aurais pu voir, mais en vrai c'est pas perdu tout le temps. Hein. C'est pas tout le temps perdu, mais franchement je suis en train de me dire que c'était vraiment pas tout le temps perdu. Alors je pourrais pas. Il bon, faut cliquer sur les notifs sinon on n'est pas bien. Les avatars je m'en fous, moi je prends celui de base. Euh, mais je pense qu'il y avait moyen Je rajoutais 8 au mid En fait il faut que Non je rajoutais 7 au mid Non 8 Il fallait que lui Il ait 8 aussi Pour gagner Dans ce cas là il gagnait à l'écart Pas sûr Donc ouais ça c'est la, la, la, la théorie un peu difficile du deck C'est jouer les pierres Dans la curve Voilà c'est vraiment la chose Que je, je conseille Qui n'est pas évidente hein, Qui n'est pas intuitive du tout mais l'idée, c'est quand même de recycler au maximum les pierres pour avancer dans le Lockjaw, pour avancer dans d'autres pierres. Enfin voilà, on, on évite de les garder en main. Oh, intéressant. Bon, il n'a pas Snap alors qu'il a Queen Mind Stone. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez, une, là, c'est une erreur assez grossière finalement. Bah, la plus grosse erreur qu'on peut faire dans le jeu, c'est clairement ça. C'est plus qu'une erreur de play, c'est une erreur de Snap. Là, il n'a pas Snap alors qu'il est devant. Donc énorme erreur. Euh, Est-ce qu'on pète la salle du trône Peut-être que oui. Alors ça et ça. Ouais, je pense que ça il doit snapper sur cette combinaison. Non, on peut pas snap. Hein. Bah, déjà c'est un mirror et on n'a pas Lockjaw. Et Lockjaw c'est quand même. Quoi qu'on ait, si l'adversaire il a Lock Joe, on est derrière. Il est au monstre, oh, super, ça rentre dans la curve. J'ai presque envie de snap. En vrai, j'ai envie de snap parce que ça rentre dans la curve. C'est aussi un peu une histoire de curve. En fait, s'il y a un joueur qui a Lock Joe et pas l'autre, bon, ça va être très dur. Si les deux ont Lock Joe, c'est très intéressant. Si les deux n'ont pas Lock Joe, bah, c'est aussi une histoire d'arriver à enchaîner, faire des beaux enchaînements. Aussi bien il a Chang-Chi aussi. Et typiquement s'il a pas Lockjaw Chang-Chi, Lish, Magneto, c'est quand même fort. Hein. Maintenant il va bourriner à droite, donc un Lockjaw à droite j'imagine. Ouais. Bon après il se bloque à droite, à moins qu'il y ait une pierre bleue. Reality Stone, il change le lieu. Il est intéressant pour nous ce lieu. Et la pierre bleue malheureusement. Il est assez problématique. Ok. Est-ce qu'on doit vraiment leash Je crois que oui. Ça sert à rien de faire Mindstone sur Kamatra, il me reste que deux pierres. Je pense que j'ai quand même perdu ici. Vous voyez le fameux Lockjaw là, ça, la combinaison est magnifique. La, la combinaison est vraiment magnifique. Peut-être Blue Marvel, c'est dur à dire. Lui c'est tellement tentant, mais ouais là il va ramener des monstres. Donc en fait il a des monstres à droite. Ouais, c'est trop trop rouleau compresseur quoi. Le snap était tentant parce que la probabilité qu'il lock qu ait Lockjaw, est... sachant qu'il a passé son T3, elle était faible. Très faible. C'est juste qu'il a top decké. Et donc c'était un beau snap. C'était un snap euh, opportuniste, mais il faut. Le problème c'est qu'il y a eu une stone ici donc il peut encore déplacer le gars. En fait il fait juste zéro effort quoi. Il n'y a pas un play comme ça On a un peu d'avance. Le problème c'est qu'il est sous Blue Marvel et pas nous. Je pense qu'il fallait pas lich, il fallait Blue Marvel. Et en fait, il a quand même vraiment bourriné à droite. Je la joue, mais je pense que j'ai perdu. Je la joue, mais je pense que j'ai perdu. Altanos, ah, il a 21. Ouais, le Thanos, il est à 20. En plus, son Thanos, il est... Euh... Ah non, mais attends, pourquoi il est à 22 alors qu'il est euh... il est liché Ah, c'est la Power Stone qui booste, ouais. C'est intéressant, hein ça rajoute 10, sinon il aurait été à 26. Non, il aurait été à 20 contre 16, ouais. Dans tous les cas, il gagné. Bon, c'était pas évident. Hein on, on savait qu'on allait perdre. Là, c'était vraiment pour vous montrer le spot. L'idée, c'est pas de montrer que des victoires non plus. Je... Bon, après, là, on perd contre un autre Thanos, mais... J'ai pas envie de vous écœurer du deck aussi. Et Je sais que quand on gagne trop avec un deck, ça peut... Bon, ça peut écœurer Mais bon après je fais pas exprès de perdre hein. Là là je fais exprès de lui donner 8 Mais je j'ai pas fait exprès de perdre euh, Superflu ok Bon ça ça coûte 0 On le garder en main Si on a un lock Joe, plutôt bien pour nous ça On a un deck qui, a quand même, qui aime bien qu'à enchaîner, Souvent on a beaucoup de cartes en main Bon pour le moment on fait pas grand chose on a pas, dommage, on n'a pas Sunspot. Là, typiquement, je pense que si on avait Sunspot, on snap. Superflu Sunspot, c'est vraiment une très très bonne combinaison. Donc voilà, le, le, le problème du deck, c'est vraiment ce Queen Jet et ce Lock Joe. Et surtout ce Lock Joe, dans l'absolu, ça c'est plutôt bien qu'il l'ait fait maintenant. Bah, un peu tôt, je pense d'ailleurs. Je c'est une grosse erreur de jouer Killmonger maintenant. Je pourrais presque snap sur son erreur, mais maman, elle est tellement horrible. Je pense que je dois quand même snap, c'est vraiment une erreur grossière. Ouais le Killmonger maintenant c'est En fait il avait peur que T3 je fasse Lock Joe, Pierre, Pierre, Pierre Mais dans tous les cas si j'ai Lock Joe Même si je fais Lock Joe et Tour 4 je fais Pierre, Pierre est... Il est quand même dans le mal Dans tous les cas j'ai pas de T4 dans mon dans ma game Donc en fait si je fais Lock Joe, Pierre, Pierre, Pierre Faut que j'ai la pierre verte pour enchaîner derrière Dans tous les cas là ça change rien Même si là le Killmonger le, le mal est... est fait quoi enfin, Ça c'est cool pour nous Là, je pense que le superflu, on va le virer. Enfin, on va plus l'utiliser. Donc, on va faire Lock, Joe Space Stone. Quoique que non. Hein. Je crois que je vais faire Lockjaw, Space Stone ici. Et en fait, je vais peut-être décaler un Thanos. On verra. Ah, J'ai beaucoup de points. Je prends Killmonger ici. Je prends Killmonger à droite. Il faut faire attention. Donc... Euh... Je vais déplacer un Thanos là. Je vais faire une Reality. Je vais faire un Dino au mid. Ah, ou un Blue Marvel. Il y a déjà Monger, Je pense que Blue Marvel est plus strong. Et en fait, je vais finir par euh, Aero. À moins qu'il Chang-Chi maintenant. Mais il peut garder sur le dernier tour. En général, les decks. Sont... Après, il a peur de Lich. Mais dans tous les cas, j'avais pas envie d'Aéro maintenant. En fait, je me dis, je m'en fous si je prends euh, Chang-Chi. Parce que j'ai des points dans tous les sens. Typhonid, donc c'est euh Nova. Bon on la liche, donc on est trop trop bien. Là normalement on a une pierre, donc vous voyez, on peut faire genre pierre et aéroomide par exemple. Ouais à gauche, ma aéro mid me paraît pas mal. Je prends pas le... En plus je prends pas le chang si jamais le top deck. Elle, elle fait moins 1 aux cartes en face. Alors enfin, on est très bien, quoi. Et pourtant, la sortie est belle de mon adversaire. Mais vous voyez, quand on fait des sorties avec Lockjaw, on peut rien faire. Franchement, pour moi, c'est vraiment Lockjaw le problème. Et même Queen Jet, dans tous les cas, même si tes pierres, elles sont à 0. Alors, certes, tu fais du mana et c'est beau. Mais t'as quand même besoin de ton Lockjaw pour avoir la fameuse sortie hein, semi-imbattable, quoi. Donc, euh, passer Lockjaw à 4, peut-être. Mais en même temps, ça pourrit le deck Lockjaw sans Thanos. Bon qui est quand même beaucoup moins présent. Donc là on recycle. Hein. Sur un lieu où on connaît ou non Sur un lieu où on ne connaît pas. Donc je. C'est dur à dire. Après, passer les pierres à 2 mana. Toutes les pierres à 2 mana euh, c'est un peu lourd. Mais ça peut être hein, une façon de faire. Hein. Toutes les pierres sont à 2 mana. Ça fait que le Queen Jet est intéressant. Et. Derrière un logjo, tu fais pas euh, 3 pierres, quoi. Derrière un logjo, tu fais euh, 2 pierres pour 4 mana. Enfin, voilà, c'est un peu plus. Euh... Ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça, enfin, on le pète, non? C'est un lieu qui est chiant pour nous. Pas enfin, pour chiant pour tout le monde. Je veux pas de lieu chiant pour tout le monde. Les lieux vont plus avantager mon adversaire que moi. Pour la simple et bonne raison que mon deck est meilleur que celui de l'adversaire. Voilà. Enfin, mon deck. Ce deck. Je joue pas la rock, comme ça au prochain tour je peux faire... Enfin, euh, Michel. Je peux faire euh, She-Hulk. J'aurais pu quand même She-Hulk en vrai. Euh... Ah oui, il y a ça, j'aurais pu She-Hulk. Bah on va le jouer. Pour la simple et bonne raison qu'on a un Blue Marvel, qu'on peut curver T5 ou Lish, on verra. On n'a pas trop d'infos. J'ai pas envie de snap. Dracula. J'ai pas envie de snap. J'aime bien Magneto qui ramène son Dracula à droite. Ou Lish. Lish ça pollue sa main quand même. Je crois que je vais faire le. Je vais lui le bloquer à droite si jamais il y a. joue une version avec Modok et Ella. Là, il n'y aura pas d'Ella. J'ai quand même des points. Et on peut finir par ça. Ça à gauche et Rock -Mid. Dans le snap. Ne prenons pas nos adversaires pour des lapins de 6 semaines. Bon, le, Dr le Dracula il peut être gros, hein, mais il y a trois cartes en main. Il y a ce Gambit. Bon, ça va, on a plein de petites pierres. Oh waouh, la chance! On est quand même devant au mid, pas dommage. hein. Master est là, Elko, ouais maintenant. Bah hein. Il avait, pr... il avait, Vous voyez, on a gagné sur Magneto. Est-ce qu'il avait prévu euh, Defos into, euh... c'est bizarre qu'il joue Gambit dans sa version mais. Euh, Defos into est là, et là en bloquant derrière la femme invisible, bah, il a pas pu. Euh... Faire comme il souhaitait. Bon, femme invisible, c'est risqué. Hein. Tu prends un cosmo, tu prends des magnétos, tu prends des aéros au dernier tour. Il y a quand même beaucoup de counter à la, à la combinaison. Ça peut être un snap, une main comme ça. C'est quand même assez vénère comme main. Je trouve. Alors, quand on a la pierre verte et... Euh... Lock Joe, je crois que j'aime bien faire Lock Joe T2 avec Pierre Verte. Mais après ça dépend ce qu'on a en main aussi, mais. En général j'aime bien. Ah super. Euh, donc là et là. gauche, Le Queen Jet, intéressant. Match mirror, ça va être beau. On peut péter New York. Un lieu qui va être dans tous les cas être chiant. Juggernaut. On va aller là, on va péter New York, on va Power Stone à droite, time stone au mid. On laisse quand même des places sur les lieux. Cuve de clonage. Pas forcément une bonne chose. Écoutez, on va juste faire un blue à gauche. Ouais, ouais. Bon bah, il joue pas forcément Killmonger. La majorité des listes joue plutôt classique, donc pas Killmonger. Donc là, le Blue Marvel il est quand même assez cool. Il rajoute vraiment beaucoup, beaucoup de points. Et puis j'ai pas envie de faire Aero maintenant. J'ai pas envie de faire Juggernaut. J'ai pas envie de jouer mes pierres là. En fait, j'ai envie de. Ouais, j'ai envie juste de, de développer ce Blue Marvel. Ok, Claw, pourquoi pas. Il revient dans la mi-mine Il va peut-être refaire un Claw. Dans ce cas-là, on va plutôt Aero. Bon, on passe. On peut passer. Hein. Avec une main comme ça, je pense qu'on peut clairement passer. Hein. On aurait pu Timestone quand même. C'est une erreur. Ouais, J'ai passé trop vite. Le Timestone, c'est gratuit. Et ça rajoute des points. J'aurais dû Timestone à gauche. juste. Ça revient exactement au même. 1 pour 1 ouais c'est une bêtise là Pas la soul mais la time Non juste la time, la soul je la garde parce qu'au prochain tour je peux faire aero Ouais my bad my bad L'eau, ok Là on gagne au mid hein. On est quand même pas si mal hein Après la limite faut faire attention On ne peut pas faire un aéro à gauche. Peut-être. On est devant à droite, on est devant au mid. On ramène tout à gauche. Ouais, my bad, j'aurais dû jouer de sa timestone, c'est con parce qu'aussi bien ça va se jouer à un ou deux points. Parce que là, normalement, on est censé avoir plus un à gauche. et héros, mais... Euh, ouais. Hein. En vrai, ça change peut-être pas grand-chose. Bon, ça change rien parce que j'ai joué la she en plus. Oui, il y a ça aussi comme play possible avec le deck. Le fait de passer ensuite de jouer avec she Donc vraiment, il y a... y a plein d'autres plays qui sont forts, qui sont pas le play A, mais qui peuvent presque être des plays A dans d'autres decks. Pas des Alassane Play A, mais des, des euh... A, ah, B, C, D. Des... Euh... Ah voilà, c'est ce que je veux dire. Donc là, c'était un peu l'idée. C'était de... On a le, le, le Play A, c'est Lockjaw. Où c'est Queen Jet, Sunspot, plein de petites pierres et on avance quand même un peu dans le deck et on essaye de, de curver un T4, un T5 et ensuite d'enchaîner bien avec plein de petites pierres en plus qui avec le Blue Marvel rajoute des points. Donc presque comme un deck zo un peu. C'est bon, pour ça qu'il y a des versions avec Kazar. Et on a... Oh C'est moche Et on a euh, bah, des, des, des, des Sunspot She-Hulk into euh, Aero She-Hulk, et il y a des decks qui utilisent ça comme leur plan de jeu principal quoi. C'est ça qui est cool. Donc Lockjaw, paystone, Stone, Full Stone. c'est qu'on pourra ramener Lockjaw sur hôtel de Mort. Hôtel de Mort, ne va pas détruire Lockjaw, parce qu'on va le ramener comme ça. On va pas le jouer, on va le déplacer. Par contre... Euh, quand je jouerai une carte sous hôtel de mort Cette carte va mourir mais elle va quand même ramener quelque chose Ça c'est intéressant Ce qui n'est pas le cas avec les remontoirs Le bar de Luc Quand on joue ça remonte dans la main Quand on joue sur bar de Luc La carte remonte dans la main et il n'active pas l'ogjo. Voilà différence entre remonter et sacrifice par rapport à l'ogjo. Ok cool Pas bah, cool. Donc là on déplace le petit loulou Et on peut faire la reality stone Qui est bon accessoirement en plus va détruire le lieu Reality stone Le sunspot Et on va Blue Marvel Juste à gauche, tranquillement. Bon, ça, remarque, nous on va leash. Safe. On peut leash même, presque, sous ça. On va leash sous hôtel euh, de mort. Ça peut re-ramener la pierre bleue. Et si ça la re-ramène, je pourrais redéplacer Lockjaw. Vous voyez, ça re-ramène la pierre bleue. Le Lish qui proc. Vous voyez, on prend des points, à quoi. Wolverine, Deathlock, en vrai je peux prendre un Galactus, il faut faire attention là. Je ne pas ce qu'il est en train de me faire mais... Donc là on va déplacer Lockjaw à gauche. On va jouer cette pierre à gauche. On va jouer le gros dino ici. Euh, j'allais dire un truc ça va me revenir ça va me revenir durant cette game même un peu avant Parler des lieux ah oui je parlais du lieu barre de luc intéressant aussi qu'on peut réaliser avec ce deck si on n'a pas Lockjaw et qu'il y a un bar de luc si vous avez 7 cartes en main la carte sur Bar de luc elle ne peut pas revenir dans la main parce que vous avez déjà 7 cartes en main donc elle reste typiquement quand vous, vous avez 5 cartes en main vous faites qui arrive très souvent. Alors, on va essayer de gagner Asgard. Donc vous avez 5 cartes en main. On va snap, oh, snap. Vous faites. Sans parler de la Mindstone. Des pierres classiques de pioche. Pierre de pioche qui pioche, remonte dans la main. Ça vous fait 6 cartes en main. Pierre de pioche qui pioche. Vous avez 7. La pierre ne peut plus remonter. Et elle reste sur le board. Ça marche avec d'autres plays. Hein. Vous pouvez faire Mindstone. Qui donc fait trois cartes dans la main mindstone je pioche deux pierres plus je remonte je suis à trois cartes en finalement, j'échange un contre 3 et derrière, je sais pas, mon Blue Marvel mon machiel, Hulk, mon importe va rester sur le board sur barre de luc, j'entends bon petite dernière voilà ça c'est des petits tips, j'y pense parce que voilà je, je, je parlais des, des techs avec Lockjaw il y a plein de petits trucs, euh, on va snap hein pas parce que c'est la dernière, mais parce qu'on a Lockjaw. Bon, après, on snap aussi sur la dernière. <rire> on double snap, là, en vrai. Bah ben voilà, hyper passe pas, ce deck. Franchement, il perd contre Thanos, c'est tout. Il perd de temps en temps, mais... Voilà, c'est un deck qui est beaucoup... Alors là, on peut faire la timestone. Je crois. Parce que comme ça, je peux enchaîner avec Lockjaw et une pierre tout de suite. Donc là, c'est un play qui me va bien. Un play assez agressif. La probabilité de pocher une pierre elle est quand même bien et sachant que derrière je, re, je peux retrouver une pierre donc là je fais ça et tout ça. Donc normalement j'aurais double T1 au prochain tour voire triple T1 mais double T1 ça suffit. Le Cosmo à droite, ok le lieu, ah, c'est pas forcément bien pour nous salle du trône. Le petit magnéto qui va bien, vous voyez, le gros, en plus on est protégé. Oh, il peut mettre son monstre, il est protégé aussi. Hein. Donc le sunspot ici. Pour répéter la machine world. Ah c'est un peu embêtant. Ah, je fais quand même ça. quand même faire ça. Je ne pioche pas avec la space stone, je fais pas son effet mais bon je profite du lockjaw. Fisk, ok, pas mal avec aéro. Si on trouve aéro ça peut être rigolo. Armor. Il n'y a pas de chourie dans sa curve. Ça c'est quand même pas mal. On peut juste Dino au mid. Et Mindstone. On recycle. Vous voyez, t'as toujours cette carte en main. Là, je vais, sur le dernier tour, je vais avoir cette carte en main. Les pierres, elles se recyclent tellement vite. Mais elles se recyclent vite aussi parce que j'ai la Queen Jet. Franchement, si mes cartes, elles sont à 1, c'est quand même pas la même. Hein. C'est con parce que c'est des petits détails. Mais en vrai, le gros de la sortie, c'est-à-dire les sorties Lock Joe, pierre, pierre, pierre, machin. Si tu passes les pierres à 1, ça va quand même... Le deck sera toujours fort. Mais en fait, la majorité des sorties, c'est pas ces sorties-là. On sait ce qu'il va nous faire On sait ce qu'il va nous faire Donc en fait on a gagné Avec ce Cosmo Il faut bien le placer Je pense qu'il a peur de Aéro Sur Tour Fisk. Donc Je pense qu'il va juste faire son Taskmaster sur Tour Fisk Donc est-ce que nous on ferait pas juste Cosmo Sunspot Ça et ça à zéro. Ah d'accord, c'est son play hein. C'est ta master à droite hein. Ok Bon le cosmo nous a aidé hein. Si on n'avait pas cosmo on perdait Après s'il n'y y avait pas cosmo c'était une game différente Mais nice Important la connaissance de méta Ici c'est clairement la connaissance de méta Alors c'est pas très compliqué mais Faut quand même euh, le savoir On va ouvrir euh... On a 500 on peut ouvrir une carte Et là tiens, on enfin, va ouvrir une carte, ouvrir deux coffres, parce que j'étais pas loin d'un coffre. Normalement je peux aller jusqu'à l'autre, euh, peut-être que c'est un peu ambitieux. 200 jetons, noir et blanche, non. Ok. Sur ce, merci à tous. <rire> le flop, c'est souvent un des flops à la fin. Euh, merci à tous, je vous embrasse fort, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je referai évidemment une vidéo sur Thanos quand il y aura les nerfs, parce que le deck sera toujours là, j'imagine, mais d'une manière différente. Donc voilà, c'est une carte qui, est, qui implique beaucoup de deck building. Il y a plein de choses à faire en tout cas avec ce deck. Ça, c'est la meilleure version, mais il y a plein d'autres versions, clairement. Donc profitez-en. Si jamais vous avez Thanos, mais que vous n'avez pas envie d'écraser vos adversaires, vous pouvez le faire. Euh, voilà. Merci à tous et à très bientôt. Ciao tout le monde Thank you.